La télévision, c'est un hasard, bon. mais c'est comme ça. Et dans cette entreprise, ben, vous aviez un patron qui est passionné de théâtre. D'ailleurs, il fait du stand-up régulièrement, oui. il se produit lui-même. Mais il a décidé, alors que des travaux étaient prévus pour reconstruire la salle de réunion, eh bien, de faire en sorte que cette salle de réunion soit aussi un théâtre. cest la journée, on y travaille, le soir, on s'y détend. Il a donné le nom à cette salle d'Afterwork Théâtre à partir de 18-19h. Et là, régulièrement, il y a des spectacles. Nous étions, nous, à la première. C'était le 22 janvier dernier. Je vous propose de découvrir en images ce que cela donne. Ici, nous sommes dans une entreprise, dans une usine. Mais dans cette usine, il y a un lieu un peu particulier. C'est un théâtre.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 je sais que c'est idiot, mais ça me stresse un peu, C'est vrai, oui. euh, Sophie, on rigole comme ça, mais c'est vrai que le recrutement, c'est un vrai, une vraie problématique au sein de toutes les entreprises. Hein. Alors, c'est une vraie problématique parce qu'effectivement, par exemple, dans l'industrie, eh vous, vous avez 28% des patrons qui ont beaucoup de mal parce à recruter. C'est un prix. tiers. Hein. C'est un tiers, oui. C est, c est énorme. Dans le commerce, c'est 22%. Dans le secteur des services, mmh. c'est 17%. C'est une vraie problématique. Alors, c'est celle qui est abordée dans cette pièce-là. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que dans ce théâtre, Là, c'est une pièce qui est jouée par des amateurs. Oui, il voilà. y a une vraie les... programmation toute oui. l'année quand même. Mais il y a une vraie programmation toute l'année et on va trouver des vrais comédiens qui vont venir jouer leur spectacle. Il y a un spectacle autour du coaching par exemple qui est prévu. Un spectacle qui est prévu aussi autour du burn-out, qui est joué par un comédien belge. Donc c'est des vrais spectacles qui ont lieu dans des vraies comédies de salles de théâtre habituellement et qui viennent se jouer ici en entreprise. L'idée aussi c'est le partage, c'est-à-dire mmh. que vous allez réunir dans la même salle bah, le chef d'entreprise, ses salariés, les cadres, les employés. Donc tout ça va se mélanger et va être sensibilisé autour des mêmes problématiques, va bah, pouvoir en sourire. Et donc, l'idée, c'est de favoriser... Comme voilà, par exemple. Qui sourit. Vous <rire> ah, avez quelque chose à ajouter Oui, <rire> bon. parce que si on peut lancer en plus des jeunes, ça peut être un petit tremplin. Alors, ah, oui. justement, il est prévu une fois par mois que euh, ce que se produisent sur scène des salariés qui ont une vocation un petit peu théâtrale. Mmh. Et l'idée, c'est de faire un casting et ensuite de permettre la production du spectacle de celui qui, finalement, sera élu par... Euh, ceux qui l'auront regardé. Donc il y a aussi cette initiative-là qui vise à développer la créativité parmi les salariés de l'entreprise. Bon, c'est une excellente initiative, effectivement, Allez. et, et peut-être que ça se fait ailleurs, effectivement, que dans le bordelais. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter. Ça doit changer aussi pas mal les rapports entre salariés et, et l'encadrement. C'est le but. Ouais. C'est effectivement de changer les ben relations oui. humaines au sein de l'entreprise. T'en trouver le soir après le boulot, ça va être sympa. <rire> Merci euh, Sophie. C'est comme si j'allais vous voir. Quoi. Merci Alors, Sophie.